tout le monde les petits loups j'espère que vous avez bien suivi vidéo vous. vous allez voir la vidéo que vous deviez voir normalement avant-hier mais en fait je me suis trompé de vignette et donc de vidéo là vous êtes en train de rien comprendre alors je vous explique en gros, euh, je crois qu'il y a deux jours, non, c'était hier même, euh, je vous ai sorti euh, une, une vidéo Battlegrounds avec la vignette euh, Les 1001 pièces d'or, euh, avec un Bran doré et un Galewix. Et en fait, la game, c'était Galewix, certes, mais c'était avec les dragons, avec Calego. C'est d'ailleurs, j'avais fait une super introduction qui finalement n'est pas dans la vidéo parce que je me suis gouré. Bref, une super introduction pour vous dire. Donc en gros, je fais l'introduction dans cette vidéo de <rire> la vidéo d'hier, mais en... <rire> ça ne veut rien dire. Concept incroyable, n'est-ce pas Et en gros. Euh, je disais que euh, dragon Galewix C'est quelque chose qui se perd Parce que les dragons sont de moins en moins joués C'est peut-être la race la plus faible Mais en fait c'est hyper hyper intéressant et voilà, cette combo-là, pour moi, c'est une des meilleures combos euh, du jeu. C'est vraiment une combinaison incroyable. Le Gallywix, les dragons, parce qu'il y a la Nadina. Et euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors certes, il ne faut pas euh, forcer, on va dire, dragon, parce que ça reste, je pense, vraiment la compo euh, ou la race la plus faible du jeu. Mais parfois, vu que euh, Battlegrounds est un jeu d'adaptation, on s'adapte, on a des dragons tôt. Et là, avec Calegos et ça devient absolument incroyable. Calegos étant, je pense, la carte la plus faible en Taverne 6. J'ai craché, désolé. Euh, mais voilà, avec Galewix, ça devient très intéressant. Donc oui, la vidéo, euh, la game que vous allez voir ici, c'est pas les dragons pour le coup, c'est le brand doré avec la Galewix. Et là, c'est vraiment les 1001 pièces d'or. Bref, <rire> désolé, et bon visionnage. Il a pas LM, quoi. La Galewix sans LM. Mais bon, on peut pas toujours avoir Galewix parfait. Hein. Azuka, c'est extrêmement fort si on a le token. Hein. Mais c'est beaucoup trop polarisé. Si on a le token, c'est extrêmement fort. Si on n'a pas le token, c'est faible. Tout simplement. Donc, bon, c'est un peu tenter le diable quoi. Par contre, en tournoi, ça peut être pas mal. Ou alors en game charnière, tu tentes le token. Là, il n'y aurait pas eu le token. Je le seul à sentir différents paliers du, de cote où c'est plus dur de progresser. Genre le passage 6500-7000, plus compliqué que 7000-7005. Normalement, il y a un. À, à 8K, normalement, il y a un blocage. Normalement, quand tu seras à 8K, tu vas voir que tu vas pas mal galérer pour passer les 8K, mais normalement, plus tu montes, plus c'est dur. Enfin, jusqu'à une certaine cote. Ah 11k je pense, après 11k tu vas jouer que contre les mêmes mais... Bon travail. Continuez sur votre bon, on va up, hein franchement. Hop pour le moment là tu nous as donné deux fois des cartes et les deux fois elles étaient dégueulasses quoi. <rire> Pas trop de ta faute mais quand même un peu. Hein. Salut Danori, Hello, hello, bienvenue Bichou, t'es pas prêt de jouer contre moi sauf au prochain reset Euh... Ouais. Prochain reset alors Écoute. Bah ça dépend, moi je peux stagner et toi tu peux monter C'est non reset hein Dans combien de temps le reset Dans deux mois j'imagine un truc comme ça Ouais, je pense. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. On échange ça contre un rejeton That's ok with that? On va pas le jouer, et vous savez pourquoi, je pose quand même la question. Contre Ozymandias, Ozymandias personnage des Watchmen, l'homme le plus intelligent du monde. Pour la quête, exactement. Jouer des cris de guerre. Il n'y en a qu'un. Et on a un rôle. Perdre ou faire les... des égards. Perdre ou faire des égards. Recruter 12 serviteurs. Alors, recruter, ça veut dire acheter. C'est un peu chaud. Donc, c'est soit main courante soit la vie. En vrai, euh. J'ai pas spécialement prévu de perdre mes combats. Je hein. <rire> sais pas vous, mais. Quoique. En vrai, si on achète ça, on revend, on up. On perd. À 40 lives, perdre 3 fois, c'est chaud. Hein. En vrai, perdre 3 fois, c'est chaud. Ouais, en fait, ça, c'est super lent, quoi. Après je peux faire égard. Hein. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagner. Vise plus sur les égardes vise plus sur l'égalité que la défaite entre nous hein oh 41% d'égalité allez allez oh non à gauche oh non c'est bon j'ai de nouvelles recrues à vous proposer Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ok. Là, a priori, on va perdre. Là, a priori, on va perdre ce combat. Rosimandia, c'est un poème surtout. Mais le nom du personnage de Welshman vient de là. Ok. Merci Devil21501. Merci pour le Prime, c'est gentil. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Il est devant. Indéniablement. Oh non, pas là. Une défaite. Merci euh, Figaro Johnson. Pour le soutien, t'as un 10, ça fait mal quand même. 10 ça pique un peu. Oh waouh. Attends, mais lui il est... il est parti. Il a pris 40, qu'est-ce qui s'est passé Ah, il s'est barré juste. Tu peux pas prendre 40. Il s'est barré, mais il a des créas ou quoi Il a gagné contre un gars, donc il a des créas. What Qui fera toute la différence Je fais up hein. <rire> là Le mec il a, il a quoi pour mettre 40 Mais il a pas 40 Il a pas mis 40 C'est juste un bug là, il est par... En fait il est mort C'est tout Tu peux pas mettre 40 c'est impossible C'est que des tavernes 6 40 Là, je vais up en vrai. Contre Cynique 10 60. Il est pas là. Franchement, je, je vais perdre. Je pense que je vais perdre, mais. Bah, de toute façon, il faut up, c'est sûr. Je prends ça ou pas Up un hein franchement. Oh, Bran. Oh, oh. Oh, Dieu. C'est toi, Jésus ouais, Je vais faire ça. Il était taverne 2. En fait, je sais pas. Mais il est. Il a gagné. Il y a deux doigts, oh, mais je vais faire ça quand même. Je pense que je vais perdre le combat. Vous êtes toujours dans la course. Ah ah nope. Ok. <rire> Changer de placement, peut-être. Mais... Vous vous encore... Attends, je joue ça d'abord. Comme ça, ça peut me donner un triple de ça. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Bon, on va jouer Murloc quand même, non en train de death, juste pour ce combat. On pas démon on a Bran. Il est de nouveau en vie Ah non il est pas en vie <rire> Jésus Mais non il est pas de nouveau en vie Ah mais c'était la blague avec Jésus Ah non il est pas, de... il est pas en vie là le gars <rire> Il est mort de chez mort hein. ah, Je pense que Murloc c'est quand même pas mal avec euh, Gali hein. J'aimerais bien prendre zéro. A priori es euh, Bran hein, quand même les gars Voilà bah, je dis ça comme ça, je peux pas vous commander. Mais... Bon, on va perdre et on va voir les, les démons. Attends, mais par contre, il est censé être en vie ou mort là Comment ça marche Non, en vrai. C'est gourmand, quand même. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner trois. Et je finirai par jouer démon, moi. Amalgam C'est... <laughs> Franchement, si j'avais deux Kaleg je serais parti en Kaleg comme tout à l'heure. Mais je pense qu'on va partir en Murloc parce que autant on avait le meilleur spot possible pour démon parce qu'on a la quête, autant je pense que bra... avec Bran, et c'est là où vous voyez, il faut connaître un peu, enfin moi je pense, hein, je peux me tromper, mais faut connaître les, les échelles de force. Je pense que Bran, Galewix Murloc, c'est meilleur que quête plus démon. Murme démon Non, euh, l'hybride n'existe pas. Oh waouh. Sur votre Et voilà qui promet. Bah toi tu peux dégager hein, in fine. Ah oh, mais en vrai je pire. Hein. Non mais je reste en murloc les gars. Arrêtez de m'emmerder. Ah voilà. Good, good, good. J'avais ah ben, un murloc de plus. On se lance des C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Un choix tactique intéressant. Ah, ouais, je suis un fada, mais. Ah, il trace une Wow, wow, wow. Ah je voulais le mettre là Franchement c'était meilleur sur gonfler le rond je crois Mais je suis pas sûr hein. Je crois que c'était meilleur sur gonfler le rond En ouais c'est quand même cool sur bas mais ah, C'est pas très grave je pense De toute façon j'ai une place hein. Vos serviteurs ont vraiment tout donné J'aurais choisi le même. Réussiront-ils à survivre au cercle de la mort C'est dommage, ouais. J'aurais pas avec Caleg, je crois. Ok. que. Peut-être faut jouer avec Caleg, et dirait ça. Je crois qu'il faut jouer avec Kaleg Comme ça sur Nadina je vais choper lui, lui et lui L'idée c'est de jouer Nadina à la fin Faut pas tripler l'amalgame avec le pouvoir Ah sinon j'en mets un autre hein, Mais ouais c'est vrai que c'est un peu chiant. De la corde De la corde J'aurais choisi le même Un choix tactique intéressant c'est trop risqué je crois <rire> c'est vrai je crois que c'est trop risqué ouais, les ça J'aime bien mon board, il est intéressant, il y a de la résilience, il y a de la puissance. On pourra virer euh... Bran pour mettre une Mounted plus tard. En miroir de Murloc, on est meilleur parce qu'on joue les Amalgames. Peut-être du rôle avant pour euh... dommage, ça fait des pièces, mais je pense c'est trop, c'est trop greedy. Une de si on chope un calègue, on l'achète aussi. J'aurais choisi le même. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Pas le reste du Murezon, je sais plus ce que l'adversaire jouait et si ça triple encore une fois. Si je triple amalgame, je, je, je, je suis un peu emmerdé. Pourquoi ne pas être parti sur 5 Murelock Toxi et chercher des héroïnes Vaifandre Parce que c'est moins fort que ça, je pense. Parce que là, je peux quand même jouer Vaifandre héroïne ou héroïne. Et Nadina, c'est plus facile. Nadina, c'est une carte. Héroïne, c'est trois cartes. Tu vois Donc, même si Nadina, c'est taverne 6, c'est plus facile d'avoir Nadina que. C'est l'idée. Bon, idée. Vos Donc, adversaire, il jouait quoi? Waouh! Wow. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Allez-y, engagez une de ces recrues. La chance est de mon côté Allez-y, engagez une de ces recrues. Bon, J'ai pas le temps de tout faire On va au moins mettre ça pour bloquer la, la Mantide Je vais garder ma Mantide ma moi pour le, la finale Merci ta douzaine Merci beaucoup c'est gentil Merci pour le soutien, merci infiniment. Merci beaucoup. Oh, doc. Ah, c'est pas mal, hein? Fait de la magie, hein? J'aurais pas le temps de tout faire, mais. Hop. En vrai, ça sert à rien que je fasse ça, j'ai pas le temps. C'est ah. Apprenez le goût de la défaite Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand Tout le monde vous a dans le collimateur Faites attention Oh bon, je suis devant Ça c'est intéressant parce que ça a un rip-hop Et le rip-hop il peut recasser des boubous Voilà Ok Faudra mettre une Mantida à la place de Kalegos Il est trop petit contre lui Je pense Nous on est pas mal Là on vire... Euh... Ouais Kalegos est un peu faible. Après Kalegos il a Boubou Divin. Mais il est peut-être un peu faible. C'est dommage en hein, vrai. Ouais c'est pas très grave. Hein. C'est pas une histoire de stats, c'est juste une histoire de... de trickiness. De Nadina peut-être. Ouais. Je suis en train de me dire ça. C'est roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll. roll. Roll, roll, roll, roll. Oh, héroïne dorée. Engagez une de ces recrues. Zap, fume les dons de la Dina. Ouais, Zap peut être pas mal aussi. Il y a plein de choses à faire. Oh putain, il est là. J'ai pas eu le temps de l'acheter. quest ça veut dire, ça, vire, ça. Ça c'est pas mal. Ah j'ai pas pu le mettre devant. Oh c'est la même limonade hein. Sauf que j'ai enlevé une mauvaise carte par une meilleure quoi. Ouais. Ok Ouais bon, maintenant il a Leroy qui bloque Zap. c'est un peu chiant. Oh, je suis encore devant, hein, mais... Je peux me la voler, quoi. Je me tâte sur un, une Nadina, en vrai. Ouais oh, Zap, ça sert à rien, à part si Ils virent son Leroy. En vrai, Leroy, c'est fort. Hein. Je crois que je vais mettre Leroy first. Oh, là, j'avoue que j'ai pas eu de chance avec eux. Ils n'ont pas eu leur euh, truc. C'était à 90% quand même. En fait, il aurait fallu le taunt sur eux, mais. trop tard là. Je vais mettre ça first en vrai. Je crois que c'est ça le play. Oui ils ont souvent furie devant. Ah ouais je me suis fait scammer deux fois. Dure, dure. Salut Failette Comment ça va Hello, hello C'est quoi la dernière carte que je lui ai tuée C'est l'amalgame, non Non, je l'ai pas tué amalgame. Par rapport à sa quête. Non mais les deux sont dorés, remarquez. En vrai c'est pas mal d'en laisser un à la fin pour... Gagner et pas faire égalité, justement. Bon, oh, il a rien changé, hein. C'est-à-dire que je suis encore. Oh, ouais, là, c'est sûr que je gagne. Vamos. Ah, ça, c'est psychos, mais je pense que c'est bon. Ouais, nice. Ok, super. Belle game, hein. De Galewix de top 1. Et vous voyez, on, a, on commence à danser assez tardivement. Hein. Je pars en, là, je suis parti en Curve Classique. tout à l'heure en Chinese, mais Chinese reste rare. Mais là, Curve Classique, et très souvent, c'est Galewis Curve Classique. Hein. Ah, super. Super game. Bon, le mort a aidé. Hein. Franchement, le spot avec le mort, il était quand même assez bizarre, mais...